Bonjour, bonjour, connectez-vous. J'ai des instructions très hautes pour certains d'entre vous. Bonjour, bonjour. Parce que parfois là, vous pensez que. Je viens parler avec une dame Simpleton Simpleton compte bien son nom et sa belle-mère ne l'a jamais aimé au point où elle a dit je vais t'accepter quand tu vas faire les enfants avec mon fils et la femme dit ouais ma mère tu sais ma mère ma mère prie seulement hein. ma mère prie seulement ah, c'est une vidéo. <rire> Combien de femmes me disent que oh je ne conçois pas. Oh, je ne conçois pas. Comme tu écris, hein. Écris encore. Tu n'as pas encore écrit. Tu veux écrire ce que ton doigt te fait mal. Je veux concevoir. Je veux l'enfant. Oh, je veux les papiers. Bonjour la reine Christelle. Il y a des gens qui vous sont bloqués. Et les gens là savent que vous êtes gentils. Oh non, Jocelyne, quand tu prends ces choses, tu viens, tu voles son enfant dans son ventre, elle ne va rien dire. Tu, tu, tu, tu es en retard de deux semaines, tu te dis que. La nuit, quelqu'un vient et tape ton ventre comme ça là, pam Tu saignes le lendemain. Vicky, tu viens prendre le Ndiabap, tu viens prendre le, le, le, le, le, tu aimes le Congo ça Oui, Rose, si tu es enceinte, tu peux faire les bains de sel. Tu dois commencer à comprendre qu'il y a les gens okay. qui Ils ne dorment pas tant que toi. Tu as le sourire. Elle appelle son fils. Oui, comment tu vas Oui, et ta femme là, comment elle va Hein Hein elle a une promotion au boulot. <rire> Salut, là, de ma part. Ma chérie, dans deux semaines, là, tu vas perdre ton boulot. Et ces personnes connaissent que vous êtes tellement gentil. Vous êtes tellement... Et je préviens d'abord tout le monde, je vous en prie, je ne suis pas béninoise. Je n'ai pas de profil, je ne vais jamais vous contacter avec quoi que. je ne vais jamais vous contacter en inbox. Vous savez que vous m'écrivez, même quand vous m'écrivez pour me payer, pour me donner l'argent, je ne suis même pas connecté. Warren, mon père, tu viens de gagner ton ticket pour quitter sur ma page. Et tu viens pour regarder mon poids. J'ai a été le poids. Peut-être que vous pensez que vous me nourrissez sur Facebook ici. Vous avez seulement créé un deuxième compte avant de venir me parler. Donc je ne vous contacterai pas parce que je ne suis pas béninoise. Je ne travaille pas avec aucun béninois. Donc, il y a des comptes, il y a des gens qui créent toujours des comptes et qui viennent vous écrire en inbox. Que, Comment tu vas, ma chérie? Ce n'est pas moi. Donc, entrez, vous vous asseyez, prenez les arachides, vous mangez. C'est la saison de récolte des arachides. Mangez, quand vous êtes rassasié, vous portez le reste, vous partez garder au congélateur. Oui, les arachides se gardent au congélateur. Voilà. Les gens qui vous attaquent, je sais que vous avez la peine à croire qu'il y a des gens qui sont sur vous. Vous avez la peine à croire que... Ah, hein, moi, je la, je, je la vois une fois par an, non. Je lui ai fait quoi Non, ma chérie. Tu es venue épouser son fils. Son fils lui a envoyé de l'argent. Elle se dit que comme son fils lui envoyait de la. chaque mois, son fils lui envoyait 100 000. Comme il s'est marié avec toi maintenant, il va lui envoyer seulement 5 000. C'est pour ça qu'elle te déteste. Alors que tu vas tu aider même son fils à se discipliner plus. Ses revenus vont passer de 2 millions peut-être à 7 millions en l'espace de 6 mois à cause de toi, sa femme. Parce que tu es devenu sa secrétaire, tu es devenu sa mère, tu es devenu sa ménagère, tu es devenu tout. Donc sachez qu'il y a les gens ici dehors. Et que vous êtes encore gentil. Arrêtez vos petites bêtises là. Ah, tu sais, je laisse tout à Dieu. La fille qui a laissé tout à Dieu là, pourquoi elle est partie On dit qu'elle a pris le gars de quelqu'un, non Pourquoi elle n'a pas laissé que Dieu apporte tout le gars devant elle vous savez de qui je parle. Moi, il n'est pas moi prononcer le nom de quelqu'un ici. J'ai seulement que j'ai entendu sur Facebook un genre. J'ai vu les buzz de, de, de YouTube. Donc quand vous dites, je vais laisser à Dieu. C'est Dieu qui va me faire justice dans cette famille. C'est Dieu. Quand ta belle-mère t'avait vu la première fois, elle croyait qu'elle pouvait te manipuler. C'est pour ça que tu accepté. Maintenant que tu regardes mes vidéos, elle va sur le marabout, le marabout dit qu'il ne peut plus te, te toucher. Elle donne les instructions. Le marabout dit que ça ne passe pas. Il y a quelque chose autour d'elle. Il y a quelque chose autour de la fille là. Oui, c'est le sel que tu mets sur toi chaque jour là. Le sel que tu mets, tu le truc avec vous, c'est quand vous aimez toujours, tant qu'on ne met pas le communiqué à la télé, on fait le journal, on dit voilà, une femme s'est retrouvée sauvée d'un accident parce qu'elle s'est lavé le sel le matin. Et vous savez que vous n'allez jamais écouter ça dans la radio. On ne va jamais dire ça à la radio ni à la télé. Bonjour, je n'ai Si vous attendez le communiqué de la radio ou de la télé, on ne va jamais même sur Facebook ici. Maintenant qu'elle parle, elle ne te localise plus. Et avant qu'elle parlait, tu ne disais rien. Parfois, elle restait elle faisait les problèmes pour rien. Il me dit l'autre jour que sa belle-mère l'a Elle lui dit, bloque-moi avant que je ne te bloque. Jesus. La mère de ton mari. Bloque-moi avant que je te bloque. Parce que ce n'est plus de belle-fille. Voyez, ma maman qui se rabaisse, a dit ça à sa belle-fille. Vous êtes dans les foyers comme ça. Là. Ces femmes-là, vous êtes comme leurs concurrents. Je ne sais pas comment. Mais maman, tu as ton mari. Si tu n'es plus mari, tu as tes dragueurs. Il y en a qui sont à vos maisons. Oh Seigneur. Seigneur Jésus-Marie Joseph. Elle venait seulement pour faire six mois chez nous. Ça fait sept ans qu'elle vit chez nous. Hum? C'est grave C'est comme C'est comme, comme une insémination C'est quoi quoi C'est comme une greffe On est venu greffer quelque chose sur ton corps Tu secoues ça ne quitte pas Tu te laves ça ne sort pas Tu brosses ça ne quitte pas Le tatouage Bonsoir, bonsoir, vous savez, j'ai arrêté de donner le bénéfice du doute aux gens, c'est quand tu avais rencontré la mère là la première fois, elle te jaugeait, tu ne le connaissais pas, oui elle rivalise avec sa belle-fille, elle rivalise avec toi Elle oublie que c'est toi qui ne peux pas la nourriture de son fils. C'est toi qui donnes l'affaire à son fils, Ouf, ma chérie. C'est toi qui as le nom dans ta bouche chaque matin. Ouais. Je crois que je dois, dois commercialiser du sel de cuisine. Oui. Je vais appeler le sel-là, obéis-moi. Mais je dois changer la boîte, parce que si tous les hommes connaissent le sel-là, quand ils vont voir ça à la cuisine, ils vont savoir que vous me suivez. <rire> Wow, Kolo. Si hmm. elle t'a dit qu'elle te confie, je pas dit que c'est tous les mecs qui sont méchants. Hein. Mais je préfère que vous soyez sur vos gardes. Maman Vanessa, si elle savait, j'ai connu une femme comme ça, non elle me dit que quand elle a rencontré son mari, il ne, parle, il ne voulait pas sentir sa mère. Un mois de relation, trois, quatre, cinq mois de relation, elle dit chérie, tu peux pas c'est ta mère non, c'est ta mère non. Appelle-la, Elle Kondjo le gars, elle fait même un bon truc le jour il fait un bon way, bien même, il est content, il mange une bonne nourriture. Après tu appelles ta mère, ah appelle ta mère. Elle ne savait pas que c'est la mère-là qui allait donner les idées un an plus tard à son mari. Ma chérie, elle donne le caleçon à ton enfant, pourquoi? Et... <rire> Assiste-toi, <rire> ta cousine, ta belle cousine est sur la page, c'est grave. Il vient ici entendre les astuces, Non. Il vient ici entendre. La fille, ne savait pas que quelques temps plus tard, ça devait être sa belle-mère qui allait, cette même femme. Quand, le, le, le, le, quand ton fils part au pays, c'est la femme qui achète les choses que tu mets dans le sac à l'arrivée, tu donnes à ta mère. Tu achètes 10 paires de chaussures à ta, à ta femme, tu achètes ma part 2, pourquoi je vous assure. Et apprenant à lire les actes des gens. Quand il dit acte 1, tu dis verset 1. Il dit acte 2, tu dis verset 2, verset 7. Toi-même, tu donnes les versets. Et croyez ce que les gens vous disent de façon littérale. Pas que tu vas t'enflammer, tu vas détester tout le monde. Non. Mais, tu deviens, il y a des petits signes qui ne manquent pas. Il y a des belles familles qui sont calculatrices. Oh, elle va, elle, on a toujours voulu que notre fils se concentre, qu'il se discipline, non. Elle va, elle va le discipliner. Elle le discipline pendant 5 ans. Quand les fruits commencent à tomber, l'argent commence à entrer dans la poche de votre fils. Non, sa femme-là, c'est sa femme-là. On oublie que quand il partait à l'université, c'est sa femme-là qui le réveille à 4 heures pour qu'il étudie. Parce que votre fils ne peut pas se lever seul. Quand elle a rencontré, il était comment Et qui savait même qu'il pouvait encore repartir à l'école. Et qui savait même qu'il pouvait, qu pouvait même construire quelque chose. Elle a pris son argent, gardé. Un, un, un, un. Mettre de côté. Ah, n'a pas le valoir aujourd'hui. est Parce qu'il n'y a pas un deuxième bureau. Hum. Mamie, commence à devenir sage. On fait amour. Mais quand on met, on parle pas Assure-toi que tes arrières sont couverts ça fait que tu restes à la maison, tu attends oh, mon mari mon mari est romantique, il aime quand je reste à la maison euh, euh, c'est lui qui fait tout le jour, comme tu es bête là le jour que quelqu'un va entrer dans votre relation tu n'as que tes larmes pour pleurer, même la maison là, tu n'auras même pas la clé de ça ça allait même conçu l'autre, aménagé dedans avec l'autre oh. sous, sous, sous les rires les rires moqueurs de la belle-mère Donc, je vous ai parlé des thés là. Commencez à faire le thé de coups de girofle à monsieur. Tu mets un peu de miel dedans. Maintenant, ceux qui ont pris le thé de désenvoûtement là. Mettez le thé de désenvoûtement dans votre routine. Pour le prenez au moins ce 3 à 4 fois par semaine. 3 à 4 fois par semaine. Tu fais un grand bol de thé. Tu prends Quand tu chauffes le kettle là, tu as la bouilloire. Quand tu mets ça au feu, tu appuies. La bouilloire c'est 6000. Quand c'est en promotion c'est 5000. Quand c'est la belle bouilloire c'est 20000. Moi ce que je fais généralement, est, je prends deux ou trois verres de thé, je mets dans la bouilloire. Je prends euh, verre d'eau pardon. Je prends le thé même. c'est Une bonne cuillère. Je mets dans la bouilloire. Je déclenche. Ça boue, ça s'arrête. Marine, le jour où j'ai lancé le sel de jujube, ma belle n'a pas supporté, Le lendemain, elle est partie dit à tout le monde qu'elle te confie sa famille. Hein? Ouais, okay, Seigneur. Tu as lancé le feu dans la maison. Donc, quand tu laisses le, le truc, tu fais ça, après tu laisses là-bas, le temps que ça refroidisse. Quand ça va refroidir, ça va bien prendre tout le thé. Après tu te sais, tu le sais. Tu sais, tu viens t'asseoir, tu bois avec lui. Hein? Il ne veut pas qu'il croie que tu as mis quelque chose dedans. Où buvez vous deux. Est-ce que ça va trouver dans son ventre là Ça va le tirer. Je vous parle de celle. Je vous rappelle celle de. Il y a une là qui a donné son témoignage. Je ne veux même pas dire dans quelle ville elle est parce que je connais que. Il euh, euh, y, a, y a des, des, des déceptifs qui continuent ma page ici là. Vous allez écouter, vous allez savoir. Ah Dans la femme de mon, de mon, de mon frère, j'ai vu un thé là qu'elle lui donne chaque soir. Hein? Soyez très sage, mesdames. Je que c'est le thé à <rire> Ok, donc euh, elle disait donc que son mari avait, elle a fait l'enfant avec elle, elle a fait l'enfant avec lui, pardon, avec le, avec son, il a fait l'enfant avec sa femme. Et il y a donc une Tisa qui a, elle est occupée de, elle a, elle a récupéré le monsieur. Et entre temps, dans la famille de la femme, à elle, elle -même, il y avait des gens qui essayaient de la séparer de son mari. Donc de, le premier enfant a déjà plus de 4 ans. Elle n'a pas pu faire de deuxième enfant. Or, avant l'enfant de 3 ans, là, qui a 4 ans maintenant, 4 ans, je ne sais pas, 4 et plus, il avait déjà fait un enfant avec une tisa dehors. Cette même tisa est revenue pendant qu'elle concevait l'enfant qui a maintenant plus de 4 ans. La tisa aussi était enceinte de haut. Ce qui fait qu'il a deux enfants de haut, un enfant dans la maison. Et celle de la maison n'a plus conçu depuis. Bonsoir Annie. Celle de la maison n'a plus conçu. Donc vous voyez sa position. Willy, Amélie, vous savez quoi Appelez encore, je vous en prie. Il y a les numéros, euh, appelez beaucoup plus sur le 680. Je vous conseille même d'écrire. Écrivez. Toutes mes secrétaires, problèmes familiaux, oh, problèmes de santé. Donc, on ne peut que répondre par écrit à vos messages. Celui qui est fâché là, tu ne t'es pas encore bien fâché. Reste dans mon direct, tu as compris. Reste bien, je t'en prie. Reste dans mon direct, tu as compris, non Laisse-moi encore, tape encore, tape bien même. Tapote. voilà, encore, encore, encore, encore, encore, encore, <rire> Quelle que soit la réaction que tu mets sur Facebook, ça fait que ma vidéo monte, tu as compris Comme tu croyais en faisant ça, tu me détestais. <rire> donc, elle dit donc, euh, elle a pas pris le kit de fondation, elle a commencé à faire. Après ça, je lance le thé, thé de désenvoûtement. Et hey, Tu as arrêté, tape encore s'il te plaît, tape, tape, tape, tape. Oh là là, la personne a arrêté. Elle prend le thé, elle arrive à la maison, elle a l'idée de mettre le thé dans le... le, le elle, fait, elle a un thé qu'elle fait à son mari tous les matins. Et puis, elle prime ça dedans. Ah. Premièrement, son mari était victime de, de, de faiblesse sexuelle depuis un certain temps. Deuxièmement, quand il gagnait, quel que soit le marché qu'il gagnait dehors, il ne lui donnait plus rien. Donc quand il rentrait à la maison, il prenait tout l'argent. Il lui donnait seulement la partie qui la concernait. Elle remarque d'abord, prochain marché qu'il gagne, il porte tout l'argent. Il vient, il lui donne. Eh hey, Wanda. Elle continue de donner le thé. Son truc ne se levait plus là. Ils sont jeunes, hein. c'est pas que c'est un couple de vieux. Ça a commencé à se lever. Elle dit que le Ndolo qui a commencé. Le Ndolo qui a commencé dans sa maison. Elle n'en revenait pas. Elle me dit, mamie, pardon, le thé là, et toutes les femmes doivent avoir le thé là chez elles. C'est nécessaire. Ça, c'est une personne qui dit qu'elle avait souvent fait des jeûnes, jeûner, prié Elle avait dans le rêve comment on a montré son mari en bas de lit dans une bouteille dans la, dans la bouteille de cette dame de dehors. Quand, quand vous priez avec, avec la foi, Dieu va vous montrer il va répondre à vos questions. Euh, il y a aussi une autre qui a, ça fait peut-être quatre jours, elle a donné le témoignage que ça fait trois ans qu'elle essaie de concevoir. Elle a donc pris le thé. Elle a commencé à boire. Devinez ce qui s'est passé. Elle a conçu. Elle l'a conçu. Vous avez... Euh... Je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile à accepter. Il y a des choses qu'on a déposées dans votre corps. Il y a les spermes des gens avec lesquels tu as été, qui sont dans ton corps, ça te bloque. Parce qu'il y a des hommes qu'on envoie dans ta vie pour te bloquer, pour bloquer ton futur. Tu n'as pas encore, encore remarqué dans ton passé qu'il y avait des périodes où tu disais que je, Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es mon devant, tu es mon derrière. Oh, Seigneur, je t'aime. Après une période comme ça, tu te retrouves. Tu as même cinq dragueurs qui arrivent. Ils sont tous mignons. Tu te retrouves, tu tombes même avec toi moi plus tard, ça, ça ne me ressemble pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il y en a parmi vous, il y a les forces du mal se mettent, donc c'est comme un setup. Et dès qu'ils ont fait le dépôt dans ton corps, ils ont des dépôts maléfiques. Plus tard, ça se manifeste. de voilà, tu as trouvé la bonne personne, vous êtes marié, tu peux concevoir depuis pff, rien. Donc le TCA pour but d'enlever ça les choses dans ton ventre. Prenez ça au moins pendant un mois. Prenez ça au moins pendant un mois. Il y a des trucs forts qu'on a mis dedans. Il y a aussi le kit fondation qui va beaucoup vous aider. Vous les femmes là qui sont, vous êtes bloquées, vous êtes détestées dans vos mariages. Kit fondation, qui déblocage plus plus. Et il y a aussi l'offrande à l'eau. Les offrandes à l'eau de la semaine passée, on les a déjà faites. Donc je crois que les prochaines offrandes à l'eau, on va les faire le. On est le 14, donc ce sera le 20. Et on a aussi l'atelier, ce séminaire-là qui va se passer. Ce sera aussi le 20. Donc pour la Côte d'Ivoire, si vous avez besoin du contact de la Côte d'Ivoire pour prendre les produits, les produits sont arrivés aujourd'hui. Les enfants aussi peuvent boire, et les enfants peuvent boire. Donc les produits sont arrivés à Abidjan aujourd'hui. Euh, mais c'est à très, très... Ce pas, on n'a pas envoyé 100 kilos de produits, donc c'est vraiment pour ceux qui sont... Euh, un nombre de personnes. Voilà. Ça dépend de la ville où vous êtes. Si vous êtes à Douala, le thé est disponible à Maquépé. Si vous êtes à Yaoundé, le thé est disponible aussi. Vous appelez sur le 680 71 07 01. 680 71 07 01. 680 71 07 01. 680 71 07 01. 680 71 07 01 680 71 07 01 Le deuxième numéro c'est le 693 50 22 66 693 50 22 66 Patrick dit il a fait le salaka de 500 francs à un infime. Il a reçu 500. Tu <rire> as reçu 50 000. Oh, C'est super. Patricia Ada. Oui, tu appelles le 07. On poste en Oui. Bonsoir, Maria. Comment ça te laver avec le sel? 07 41 80 080 pour le Gabon. 07 41 80 -080. À l'ouest aussi. On envoie tout ça par les agences de voyage. Vous allez juste payer l'envoi. Bon, c'est tout. Ouais. J'avais juste un petit buzz à faire en milieu de journée pour vous. Salut mes haters. Salut. Hello. How are you doing? Vous voyez que je suis toujours là, non? Vous voyez que je suis toujours là, non? N'est-ce pas? C'est comme ça que vous devez vous comporter avec vos haters. Demain tu te lèves, tu arrives quelque part, comment tu vas Je vais bien, je suis en forme. Ah ouais. Ah. Ah. Personne ne t'a appelé parmi eux. Personne ne t'a oigné. Personne ne peut t'enlever de ton trône, ma chérie. C'est pas le beu-beu-bla. Mon frère c'est là, il faut donner ça à monsieur, seulement un jardin. Que le mœur va dire que hey ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Que je vais t'acheter l'argent. Oui. Je vais t'acheter l'argent. Tu tapes le thé là au-dessus, tu lui donnes. Yes. Le thé, il y a pour. 12 milliards pour 15 milliards pour 10 000. Si vous prenez pour 10 000, prenez 2. Comme ça, vous aurez, vous aurez assez au moins pour un mois ou deux. Et quand vous voulez acheter vos, produits, vos trucs spirituels, dites-toi toujours que si je n'achète pas la chose ici et que ça me bloque, j'aurais pu avoir 50 000 par jour. Supposons que j'ai dépensé 1 000 francs chaque jour pour ce thé. Et que les 1 000 francs que je dépense me donnent font entrer dans ma poche. 50 000. En fait, je ne perds rien. C'est pour ça que vous voyez, je ne fais pas mes produits moins chers. Parce qu'ils connaissent ce que mes produits font dans votre vie. L'enfant, par exemple, ma chérie. Tu sais ce que tu donnerais pour avoir l'enfant. Hmm? Même le mariage. On te dit peut-être que fais le travail ici. Si. Mais toi, tu fais tout ce travail spirituel. Tu t'ardes pourquoi Achetez vos bracelets énergétiques, là, les bracelets pour l'énergie, pour équilibrer l'énergie. Achetez vos bracelets. Pour la France, vous, vous contactez le numéro du Cameroun, on va vous donner. Arrêtez d'avoir peur des gens. Même si la mère là a accouché ton, ton mari, elle contrôlait ton mari. C'est lui qui t'a dragué, non? C'est lui qui a pris ta main, il a dit, il est parti dans ton village, il dit que donnez-moi la fille, sinon. Comme il avait chanté que je suis restée chez moi tranquille, oh. tu es venu, oh, j'ai commencé à parler. Il te dit, façon, tu parlais là, si je te donné au. Oh j'étais ah, j'ai pris maman était donné non tu vas m'aimer écoute moi tu vas m'aimer <rire> que jean-jacques jean-jacques hein? tu vas m'aimer go love me Ah, <rire> aïe aïe, aïe. Ah, tu vas voir notre frère ne va plus te chercher hein? Tu ris seulement, tu fais ton oh oh Parce qu'il y a certaines de ces soeurs-là que quand elles parlent comme ça, elles partent, agissent sur ce qu'elles ont dit. Oui. Les bracelets en Côte d'Ivoire, je pense que c'est 10 000 francs là-bas. Au Cameroun, c'est 8 000 francs, je pense. Oui, oui. Jean-Jacques, il y a un oh tu vas m'épouser, Jean-Jacques. Oh <rire> Golloma, ce n'est pas 10 euros, ma chérie. 10 000, ce n'est pas 10 euros. 10 000, c'est 15 euros. Quand tu viens quelqu'un, il dit, mais il voulait d'abord. Pourquoi il ne veut plus? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a le tribunal spirituel? Est-ce que vous savez qu'il y a le tribunal spirituel? Tu te places là-bas, tu dis que Seigneur, je suis restée, je me dis que Seigneur. Ouais, Moi, j'étais était moins belle, j'étais bien, bien. Mon ventre était plat, il n'avait pas encore conçu un enfant. Il a vu la marchandise. Oh, il me dit qu'il veut. Voilà, trois, quatre ans plus tard, deux enfants après, il me dit qu'il ne veut plus. Seigneur, l'homme s'il doit m'aimer. Il dit que tu n'avais pas, tu avais perdu ta tête. Tu veux m'humilier Tu veux m'humilier oh, Aïe, aïe, aïe. Tu mets ton Sandja sur toi. Tu mets ton Sandja. Tu entres dans ta chambre. Entre dans ta chambre. C'est quelqu'un qu'elle parle comme ça. Non, ma, ma belle-mère est trop forte. Ma belle-mère est trop forte. S'il faut mettre sa photo, tu pries sur ça, tu le fais. Mets sa photo, tu mets la bougie à côté. Tu prends ton attaque de commandement. Tu montres ta bague, tu pointes ta bague. Jean-Jacques, tu vois. Seigneur, regarde. Jean-Jacques, on me met ta photo ici. Qui que ce soit qui t'a envoûté pour que tu ne m'aimes plus, j'annule en tant que ta femme. Genèse 2, verset 24, voilà votre passage. La Bible dit que ce que Dieu a uni, que personne. Vous devez vous défendre spirituellement. C'est pour ça qu'on bafoue vos mariages n'importe comment. Tu sais, ah, où il va rentrer avec humeur aujourd'hui. Oh, où il va rentrer à mes mains. Où oh, je ne sais pas. Tu n'es pas sûr. Ah, il dit qu'il a les factures. Il ne va plus s'occuper de toi. Jean-Jacques. <rire> je ne sais pas qui s'appelle Jean-Jacques ici. vraiment Jean-Jacques, désolé. <rire> Jean-Jacques, quand tu m'as fait, je ne suis pas parti à l'école là, que toi tu, es informé, tu as fait une formation plus que moi. Tu m'as dit quoi Jean-Jacques hum. Même s'il faut que pas dans ton compte prendre l'argent, je vais partir, prendre Jean-Jacques. Il y a une comme ça en France, c'est bon que je la recontacte. Quand j'ai fait le travail sur la femme, là, son mariage est calme. Attends qu'elle fasse deux, trois semaines, elle ne contacte pas. Euh, maman, il a découché. Oh, oh, oh. Il a découché. Oh, oh, oh. Oh, il est rentré avec le parfum partout sur son habit. Que la femme la connaît, que je peux sentir. Que elle connaît. Elle connaît. Elle a mis son parfum sur lui. Et vous connaissez les sorciers là, donc. Les Ngambia. Comment on les appelle Ngambia là. Elle va partir. Elle dit hein, Tu rentres chez toi mm -hmm. Dors ici, chérie, dis non je peux pas dormir. Tu sais c'est moi qui dépose les enfants à l'école demain. Pourquoi il aime toujours les enfants de la femme là Il est marié. Écoute ma chérie, il est marié de girl. Il est marié de girl. Don't forget that one. Tu sais qu ce que que de monter les collines de Badjung pour aller doter une femme Hein ma chérie Tu as supporté sa belle-mère là, j'ai supporté les soirs, il avait échoué certains trucs il ils venaient pleurer, Qui le supportait? Jean-Jacques, tu as oublié que tu pleurais souvent certains soirs ici. Là, hein? Les femmes mariées, là, vous connaissez qu'il y a les faiblesses. Les hommes là, ils ont leurs faiblesses. Ils ont les soirs, ils ont leurs faiblesses. Ce pas les trucs de jeunesse là. Parfois, ils doivent à plein de personnes. C'est toi la femme qui t'engage devant les gens là. Tu pas payer petit à petit. Quand Jean-Jacques respire un peu, il va commencer à te dire qu'il est arrivé. Quand tu es arrivé où Pas ici là. Ce sont les gens jacques là qui font qu'ils vous donnent même le droit d'aller encore travailler sur eux pour les commander. Hop, hop, oh, Jean-Jacques, Jean-Jacques, Jean -Jean. ça a commencé comment Elle prend le parfum. Le monsieur rentre à la maison, la femme fait. Et ça a deux heures. Ça a deux heures. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé Oh non, ne m'embête pas, j'étais avec des amis la bite, il enlève la bite, il jette là. elle prend la sent elle sent oh là là. Ma elle m'appelle PAM elle lance le travail j'ai resté mon 4 jours le don est tellement sucré qu'elle oublie de me dire que, après elle m'envoie j'ai dit comment tu vas maman mon mariage est restauré. Et nos affaires marchent. Et le grand amour. Et j'ai dit. Hein, hein. Tu attends encore attendre que c'est moi qui te contacte après, non. D'accord. Comment ça, non Fais le yo-yo. a pas de soucis. Comment je fais le yo-yo On va faire le yo-yo. Hum. Tu fais yo, je fais ya. Tu fais yo, je fais yo. Hum. Non, pour la femme, si j'ai la trop... Il était parti de d'abord au Cameroun. Il dit que voilà, depuis trois ans qu'il est parti au Cameroun. Je fais n'importe comment, il ne veut plus revenir ici. Que les panthères ont panthéronné là-bas. Les panthères ont panthéronné au pays. On commence le travail. Pam! Un jour, il écrit le matin, il dit que j'ai à payer mon billet, que j'arrive tel jour. Elle hey, m'écrit le matin là, en disant « hé hey, maman, hey, depuis trois ans que j'attends l'homme là ici. Hey, » C'est toujours moi qui me dépasse. je viens au pays. Les haters, vous n'avez pas encore hété, hété encore. Hété bien. Voilà, c'est ça, encore. Encore. Tu es très laid quand tu as fait ta chose là comme ça. Parce que les gens qui sont méchants sont toujours très laid, je ne sais pas pourquoi. Tu es toujours très laid. Très aigri. Très laid. Le monsieur arrive et m'envoie la photo. Je ne sais pas ceux qui regardent mes statuts WhatsApp. J'avais mis ça. Ça fait peut-être un mois et demi, deux mois. Elle envoie la photo. Les enfants sont derrière dans la voiture. On a fait la publicité de Colgate. Le monsieur a fait la publicité de Colgate. Elle m'en a fait la publicité de Colgate. Yes. ai dit que tu ne tu sais pas que tes combats viennent seulement de commencer. Et le gars est beau. Le mari de la femme là est... Tu vois le genre de... Attends, je vais chercher quel acteur américain. Idriss Elba. Avec la barbe, la barbichette barbe, un peu blanche. Oh, un peu de cheveux blancs ici, un petit truc. Ah sauce gombo. Oh, moi, ah là. là. Oh, c'est ah Tu vois, que qui ah ça va ah ah Ma chérie, ah ah ne pas, ah Mm -mm, blaguez pas, ne blaguez pas. Mm. Il y a certaines femmes que leur mère leur montrait. Quand elle grandissait, la mère a montré que ce qui maintient ton père Sur la chaise aussi, malgré les cinq enfants qu'il a fait dehors, et à la maison, il a seulement trois avec moi. Ce qui fait qu'il ne bouge pas. Ma fille, oui lave les enfants avec le savon du kit de commerce. Ma fille, ce qui fait que ton père n'a pas bougé, malgré tout ça, il est là. Voilà ce qu'il fait. Vous voyez, je là. Vous, vous connaissez, donc. même quand vous venez chez moi, parfois je vous fais des blagues, je ris encore moi-même jusqu'à ce que ça me plaît. Quand tu viens avec ton gars comme ça là, il est un peu tendu parce que c'est ah, que ce que tu lui as déjà parlé de moi. Ou bien, comme tu es venu avec lui là, je vais découvrir ces deux enfants qu'il a fait de lui, t'a caché là. Je le regarde, je le décontracte un peu. Allez, un bel homme comme ça, tu ne ris pas. Après, il vient vous hi. Ouais, Seigneur. Il y a les mamans qui ne blaguent pas, qui ne dorment pas. Elle a l'abonnement mensuel. L'abonnement mensuel. Et c'est que chaque mois, il y a la ration de sa maison, le loyer, il y a l'argent qui part pour travailler sur son mari. Oui. Avant, tu laissais à Dieu. Le Seigneur Dieu, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Mais Jean-Jacques, tu, tu Jean, Jean, Jean, mais Jean-Jacques ne rentre même plus tôt. Jean-Jacques ne mange plus ta nourriture. Jean-Jacques, tu, comment est-ce que tu es sur le téléphone à tout moment, il est, il est au Tu dis, ah, d'accord, je m'occupe de toi Jean-Jacques. Je m'occupe de toi. Il y a les mecs qui sont dans leur mariage depuis 25 ans, là, que quand tu la vois, il faut la respecter. Il faut la respecter. Tu la on a dit que la mère, tu es forte. Toutes les qualités de sorcière qui sont passées ici là, tu as survécu. Il y a une matière là que je connais en particulier, son gars est mignon. Il est dans la cinquantaine. Il est tellement beau dans la cinquantaine que, tu, que quand tu le vois, tu sais que quand l'homme s'était jeune, et tchim, ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. Tu vas tu viens d'arriver. Assois-toi, tu manges d'abord les arachides demain. Tu arrives, tu vas poser des questions, poser des questions. Mange d'abord les arachides. Il y a le bière là-bas. On allait recouper les arachides là-bas à Badjoun, Il faut que tu manges un peu d'abord. Hum? Moi, je guéris avec la parole. Comment vous parlez comme ça Vous êtes en train de guérir. Votre tête, vous êtes en train de guérir. Vous ne savez même pas. Vous pensez que je suis en train de parler seulement. Voilà. La troisième femme de ton grand-père avait carrément dit ça à ta mère. Que voici pourquoi aucune autre femme ne viendra après moi. Votre père, je le tiens dans, voilà, dans ma vie jusqu'à la mort. Voilà. C'est ça. Paul, je ne fais pas les prières pour l'instant. Les personnes qui géraient les prières sont toutes tombées malades. Non, elles vont guérir bientôt. Elles vont guérir. Elles vont revenir. Elles vont continuer. Pendant ferme ta porte. On t'entend jusqu'ici. Merci. Je sais qu'avant, on voulait traiter de sorcières, mais ce sont des personnes qui avaient compris. Ce que d'autres personnes n'avaient pas compris. Non, tu vas comprendre que tes trois mariages là. Et tes trois beaux garçons. Hein. En fait, tu as dit toujours les gars qui sont très beaux. Toi, t'es quand un homme bien, il te dit que, que je te veux. Quand on regarde l'homme là, physiquement, il donne. En bas, la mamie. C'est comme si les wadjo. Donc, toi, tu as dit toujours le full package. Tu as dit toujours le full package. Toujours. Mais avant, tu ne savais pas comment garder ton package. Tu ne savais pas. Hmm. Josène Valérie, il faut faire non? Si ça marche, tu viens, tu viens témoigner ici là non? Comme ça, on va dire aux autres personnes, ça va les aider. Première fois quand tu avais 22 ans là PAM! mariage, le gars avait les dos le gars de jeune ingénieur là, il sort de Polytech Beau. Ah ils sont morts mais elle a quand même fait son temps voilà, Isis dit que le pardon dit elle a libéré les ancêtres tout le monde dit ça dans la nuit ce que j'ai le travail qu'on a fait hier là ça a beaucoup libéré les gens. Quand ils me mettent sur le direct, je ne fais pas les choses au hasard. Duval Fodio Il y a des moments où je fais des petites consultations en direct. Mais moi, mes consultations, généralement, vous me payez pour ça. C'est pour ça je sais que si je fais en direct, je ne veux bien impressionner quelqu'un. Il y à dépasser le temps où je vais vouloir montrer à quelqu'un qui connaît fait ceci ou il connaît faux ça. Ce qui fait que... Très, très rarement, je veux ouvrir mon énergie pour plonger dans quelqu'un gratuitement. Mmh, mm. Non. Nah. Janice Nde, si tu viens d'arriver, va regarder mes vidéos. Tu vas commencer à te laver avec du sel. Après, tu vas prendre une consultation. Tu as compris Vous êtes dans vous, je sais que c'est la première fois. Vous n'avez jamais lavé avec le sel. Mais le sel dans l'eau, tu te laves avec. Tu Sur la page, si chaque jour que Dieu a créé, je fais un direct. Donc, tu prends tellement tes pop-corns, tu déposes, tu vas regarder mes vidéos ce qu'à ta part va venir. Mes plus grands fans, ce sont les bébés. Entre 9 mois et 5 ans. Oui. Tu as les bébés, tu peux regarder mes vidéos avec eux. Ils aiment bien me faire bisous sur les téléphone, là. J'ai eu une maman qui m'envoie la vidéo de son fils l'autre jour. Il tient le téléphone, je parle, il regarde comme ça, il regarde, regarde. Après, elle le téléphone de sa main. Il a éclaté les pleurs. Après, dans le défi, c'est calme. Il dit yes. Tu me connais, bébé, tu me connais. Je ne ferai pas la lecture. Je ne ferai pas la lecture maintenant. Je suis venu. non Je dire ce que vous devez faire. Celui qui va faire, tant mieux. Celui qui ne va pas faire. Vous avez laissé beaucoup d'opportunités passer. Non, je ne suis pas sur TikTok. TikTok, hein, TikTok c'est trop de flux. Les gens de TikTok, ils beaucoup. Facebook, c'est un peu modéré. TikTok, ils vont se connecter, commencer à donner des cadeaux. cadeaux. TikTok donne l'argent, c'est vrai, mais il y a des jours où je ne veux pas l'énergie de TikTok. Et TikTok est encore un peu immature dans mes vidéos. Il doit avoir prendre un peu de temps pour mûrir dans mes vidéos. Mmh. Donc, je vais un peu résumer ce que je vous disais. Commencez à devenir méticuleux ou méticuleuse. Janice Nde, si tu écoutes mes vidéos depuis et tu as encore besoin d'aide, ce que ma page n'est pas pour toi. Je ne suis pas appelée à soigner tout le monde. Vous avez suivi, non? Vous avez suivi. Et je ne fonctionne pas avec les flatteries. On oh, ne me flatte pas. Ça ne marche pas. Facebook, vous êtes irresponsable, c'est vrai. TikTok, disons, dis-moi, parle-moi. Parle-moi. Tu dis que va faire comme ça, comme ça, ils ne veulent pas. Parle-moi. Parle-moi. Il va venir te donner 20 centimes pour que tu parles. Il va te donner 1 euro. Il <rire> ne fait pas ça. Je suis bien, du coup, je vais encore là, vous prouver que. Non. Donc, comme je disais, euh, mettez, remettez votre vie en ordre. Et je le dis encore, une maman de 45 ans, 50 ans, ce n'est pas tard pour toi. Tu peux être une bastos. On te dit on croit que tu as 35 ans. C'est que les petits petits de 30 ans là qui te poursuivent. Alors que tu as 45 ans. Et sinon, la prochaine fois que l'opportunité va se présenter et que ton Idris Elba va venir, sois très sage. Parce que oui ma chérie, l'homme vient à toi, eh, ce n'est pas parce que tu es la femme la plus belle de la terre. C'est parce que tu as confiance en toi d'abord. Donc là où tu es là, tu as confiance en toi. Deuxièmement, tu sais là où tu pars. Troisièmement, tu as l'argent. <rire> oh, that last one, il est sweet. Il est tout sweet. Tu sais le soulagement que c'est dans la tête d'un homme de savoir que. Je me mets avec la femme, si elle ne va pas me dire, oh, j'ai le loyer de 50 000. Et, oh, je, je, je. Elle a là ses sous là-bas, Moi j'ai ma part. Tu connais le soulagement mental que c'est Tu vous connais le soulagement mental que ça donne Et là, comme ça, tu as 40 ans, 45 ans. Tu vas voir une petite pam, -pam, -pam de 20 ans là. Non, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. La reine Anne Bardot, c'est comment? Il n'est pas intéressé. Il est là, calme. Il sait que je suis avec ma femme. On part dans telle direction. On est en train de construire telle maison. On est en train d'acheter tel terrain. On est en train de faire telle chose. Les bébés, bébé, les petits bébés, les pompiers, -pom, les pompiers, les pompiers pom là. Vous savez, vous êtes là, vous êtes là, tu n'es pas stable quelque part. Hum. Vous savez ce que c'est que dans une relation, quand tu es à l'aise, que tu n'as pas besoin de, de réfléchir. Tu as, là, tu dis, ben, euh, allons faire un toit à Dubaï. Voilà, dit, vous cherchez le ticket, d'accord, on part dans trois jours. Beaucoup d'entre vous, c'est maintenant que vous vous découvrez. Et ce n'est que le début. On vous dit, ce n'est que le début. Oui, commence à planifier sa vie. Parce qu'il a vu tombe, tu as rangé ta vie. Les hommes ne poursuivent pas seulement les femmes pour les beaux à Parce que vous n'avez pas encore compris ça. Oh, je suis vieille. Oh, je suis... Oh, Tu ne te connais pas. Je ne te connais pas. Regardez la reine d'Angleterre. Je n'ai rien contre elle, mais cette femme n'était pas particulièrement belle. Ce n'est pas comme si on peut regarder, on dit que waouh, sans make-up, sans rien du tout. Cette femme est belle, elle a de beaux traits. Mais l'argent rend beau. Money is sweet. Le nez là, tu vas partir réparer le nez là. On va arranger, on, on va faire ça comme ça. Oui. Oui. Le ventre, là, comme c'est un peu un jala, hein. Passe en Turquie, non. Fais un tour d'une semaine en Turquie. On t'arrange ça. Bah, l'âme de quoi Vous allez arriver à un niveau où vous allez accepter le bonheur. Voilà, depuis qu'il te connaît, non, il a le goût de planifier sa vie, monter ses projets. Tu crois que le gars là va aller gâter ses projets Pourquoi Puisqu'il va tu aller le retrouver, il sera avec quelqu'un en Il y okay. a qui C'est que lui-même là, il est bête. Voilà. Vous voulez vous pâter à cubier. Alors c'est ça que les gens vont dire ça comme ça, les gens vont dire que, eh, eh. ce n'est pas sorcier. Hein. Acceptez le bonheur. Vous louez même la décapotable là-bas, dans votre, vous laissez votre voiture à la maison, vous battez-le la décapotable. Tu prends ta grève brésilienne là, tu mets un peu sur ta tête. Tu dis que je vais avoir les cheveux dans le vent. Vous ouvrez un peu le capot comme ça là. Vous conduisez au bois de l'eau. Tu ouvres tes cheveux comme ça là, tu dis, chérie, attends d'abord, voilà, ok, vas-y chérie. Tu dis que je vais avoir le <rire> Moi j'ai les faux trucs que j'aime faire, j'ai les faux trucs, <rire> les trucs à la con. Il dit ok, attends, je dois faire ma démarche, ma démarche, attends, attends, ok, filme-moi, filme-moi, euh, on a encore plein de choses à vivre, ouais. je vous dis ça tout le temps, on n'a même pas encore commencé à vivre, on n'a pas encore commencé. Général, tu as donné les cœurs, oui, merci. Je veux bénir les dîmes. Il y a beaucoup de personnes qui envoient les dîmes. Je bénis vos dîmes. Je bénis vos dîmes. Je bénis vos dîmes. J'avais oublié. Je bénis vos dîmes au nom de Jésus. Euh, je précise encore, quand vous payez vos dîmes, ajoutez-y des prières. Ajoutez-y des prières. Et tout se passe dans votre, dans votre tête. Qu'est-ce que tu as accepté de toi? Qu'est-ce que tu penses être possible? Qu'est-ce que tu as accepté? Qu'est-ce que tu as accepté? Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous avez rejeté totalement le bonheur? Ah, est-ce que c'est possible? Un beau garçon comme ça, non, non. Peut-être que tu n'aimes pas le chocolat. Hein. Tu n'aimes pas le chocolat, n'est-ce pas? Quand ton mari avait son gros ventre, tu achètes le mambo, même 5 mambo, tu colles sur son ventre, tu mets le scotch sur ça. <rire> Pardon, laissez-moi quand elle avait commencé avec mes <rire> Bon, je pense que j'ai fini parce que je suis en train de raconter des trucs pour me. Je suis en train de m'amuser là. Ça me plaît aussi, ça me plaît. Quand je parle de ça, ça me plaît moi. Oui. Hmm. et bien, vous libérer de tout envoûtement tout blocage que vous avez dans votre esprit qui fait que vous rejetez le bonheur depuis longtemps je viens enlever cela hmm. je vous donne pour instruction allez faire peut-être un massage le massage au Cameroun c'est peut-être 15 minutes ma prescription quand vous allez faire le massage là Écrivez-moi sur WhatsApp que je sors de ma salle de massage. Je ne vous ai pas demandé de payer ma consultation, ne me payez pas, ne me donnez rien. Prenez 15 000, Vous partez donner à quelqu'un. Vous vous couchez pour 45 minutes. On s'occupe de vous. On vous masse. Et ce que tu dis à ton mari que c'est un homme qui t'a massé, il va dire ah! Ah! Pardon, je vous en prie, demandez que ce soit une femme qui vous masse Demandez que ce soit une femme. Pourquoi un homme t'a touché <rire> Seulement pour le fait que c'est un homme qui t'a massé. Là. Il ne va, il va plus te parler même pendant deux jours. Même pendant deux jours. Et c'est fou quand même parce que l'homme va se permettre d'aller se faire masser par une femme. Il va trouver ça normal. Mais quand toi, tu vas dire, ok, tu vas... Et vous savez que les gens qui massent sont toujours les gens qui ont le chocolat sur le ventre. Donc, si ton mari n'a pas le chocolat, il a le ballon, et tu lui dis que tu es parti te faire masser par un gars de 25 ans, là, il faut faire les calculs dans sa tête. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, Ça veut dire que. Ça veut dire que. Ah, Seigneur! Non, acceptez le bonheur, le bonheur est bon. Le bonheur est bon. Écrivez ici là que le bonheur est bon. Oui, Clara. Mets ton numéro ici, là, Clara, pour les gens de Bafoussan. Oui, j'ai eu un massage, j'ai récupéré plus de 5 heures de sommeil. Oui, oui, oui. Souvent, quand on fait le massage, moi je même dans la salle de massage, c'est quand on finit que la dame dit que maman, on a fini. Et bien le bonheur est bon. Janice, je vais te supprimer de ma page. Tu viens gâter le de bonheur des gens. C'est quoi avec toi? Oublie un peu les problèmes des autres personnes pour 5 secondes. Tu penses un peu à toi. Tu te vois aussi heureuse quelque part. Bonjour, la reine Fatou. Contacte-moi après. J'ai annoncé qu'il y a des produits à, à, à Abidjan. Donc, je veux voulais, voulais bien te parler. Puis, je voulais t'écrire, mais je voulais oublier. Voilà, le bonheur est bon. Laissez un peu les problèmes, votre mari, les enfants, euh, euh, la nourriture qui n'est pas préparée ce soir. Laissez tout ça d'abord pour une minute. Dis-toi que le bonheur est bon. Voilà, Clara, voilà ton numéro, 690. 16. Non. 16 451. Ok. 690 16 451. 690 16 451. Donc, 679... Hein? 679... 0... 1. Ma chérie, voilà son nom en tout cas. 679-01-64-51. 679-01-64-51. Voilà. J'avais mal lu. Hmm. Est-ce que vous savez qu'il y en a parmi vous que, même la dernière fois que vous êtes parti quelque part, vous fait, du... vous fait un plaisir vous, vous vous rappelez même pas Parce que quand tu as un peu le bonheur là, tu te dis qu'il hey, y a un problème qui arrive. Il hey, y a le problème quelque part. Ah, je savais, je savais et dedans, pour les prochains 15 jours de ta vie, le problème là, je savais, regardez l'autre jour, l'autre jour, l'autre jour. Le bonheur vient pour une heure de temps. Pendant 15 jours, tu parles de ce qui a gâté le bonheur. Le bonheur est bon. C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui se font plaisir, ça vous énerve. Ah Comment je suis là de souffre Elle peut s'acheter la chaussure qu'elle veut. Ah, comment tu as le téléphone de 350 000? C'est son argent. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle ne te doit rien. Elle n'est pas obligée. Ce n'est que ta copine ou bien ta voisine ou ta cousine. Mais ça te touche personnellement. Comment elle peut se permettre de voyager? Pourquoi elle voyage? Pourquoi elle voyage? Pourquoi elle voyage? Même le passeport, tu n'as pas. Même le passeport, tu n'as pas. Est-ce que c'est de sa faute hmm? Il y en a ici parmi vous que vous allez souvent rester comme ça. Là, du jour au lendemain, vos vies vont changer comme ça. Là. Vous allez dire l'autre jour que vos finances vont commencer à changer, non Vos finances... Je vous ai parlé de guérison intérieure hier, quand vous avez commencé à guérir, parce que vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous ne croyez pas qu'on peut vous aimer, vous ne croyez pas qu'on peut vous donner l'argent, vous ne croyez pas que, vous, en fait, vous ne pensez même pas que quelqu'un peut rester comme ça. Pour rien, il prend, il te donne. Et pour ça tu rencontres un homme, tu ne t'aimes pas, ce qui fait que c'est difficile pour lui de t'aimer. Quand il veut, il te fait un petit compliment. Et non, tu mens, tu mens. Tu veux seulement m'utiliser, mamie Mamie, il te dit seulement que tu es belle. C'est pour ça que même pour être heureuse dans le foyer, hein, tu dois d'abord te réparer. Tu dois d'abord te réparer un travail. Tu restes comme ça là. Je me rappelle les premières fois. Parce que quand j'étais en Europe, j'étais tellement stressée. Tu connais le stress de l'Europe là non? Facture, facture, facture, facture, facture, debt, debt, debt, debt, final notice. Tu vois les lettres qu'ils envoient avec le rouge, écrit en rouge là non. <coughs> notice d'expulsion madame. Euh, vous allez être sur la liste noire et la liste rouge, avec la liste violette. Ouais madame, tout ça sur ta tête. Un beau jour, on voit, elle a acheté un nouvel habit. Quand on voit l'état de la bille, ça veut dire que la bille a coûté 20 000. Hey! Maman! Avant, va a fait péril, elle a acheté des à Mimi Fran. Le jour-là, comment tu vas te sentir avec la bille? Hum! Mm. Hum! Mm. I feel like a princess. I feel like a queen. C'est seulement la vie de 20 000. C'est seulement pour 20 000. C'est pas la vie de 150 000, 200 ou 300 Non, 20 000 seulement. Parce que tu es sorti de ta zone de confort. Tu arrêtes de dormir sur le matelas parce que tu dis que tu veux d'abord résoudre les problèmes de tout le monde dans la famille. Tu peux acheter le lit. Le lit de 80 000. Tu viens, tu mets ton corps sur ça. La première nuit-là, tu vas dormir, tu vas dire. Hmm. Il y a beaucoup de choses que quand je vous parle, je connais parce que j'ai traversé ça. Finalement, tu tu es l'ombre de toi-même. Je suis l'ombre de moi-même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que le jour où tu vas mourir, ma chérie, je crois qu'Orange Money se fait beaucoup d'argent quand même. Imaginez les gens qui meurent et il y a l'argent dans leur Orange Money. Parfois qu'elles pensent à ça, ça m'énerve pour Orange. J'ai envie de porter plainte mentalement à Orange Money. <rire> imaginez les comptes bancaires cachés que les gens avaient. Ils gardaient leur argent. Et ils meurent, personne n'a le code, personne ne peut aller revendiquer parce qu'ils n'ont pas, pas de femme ou d'enfant. C'est un peu injuste, non? <rire> pardonnez Orange Money, pardonnez-leur, pardonnez. -le, pardonnez, -le. pardonnez à MTN, pardonnez-leur. Ce n'est pas de leur faute, ils ont seulement fait le compte. Maintenant, tu es parti mettre ton argent dedans, tu ne mangeais pas ton argent. Le jour où tu meurs, on va t'entrer dans un petit cercueil parce que tu sais, même si ta famille a accès à ce cercueil-là, à cet argent-là, ils vont aller prendre une petite partie pour faire tes obsèques. <rire> Le reste là est... Mais c'est fou, hein? j'ai vu des, des cas où Les gens, tu vois, tout en train de pleurer Quand même, elle est morte La sacoche qu'elle avait Dans son lit d'hôpital avant de mourir Ils ont pris Tout l'argent qu'il y avait dedans Garde malade a pris Oui Garde malade a pris Et quand garde malade a pris comme ça quand Elle meurt, garde maladie. Il y avait seulement 10 000 dans son sac, alors qu'il y avait 708 000 francs. Maintenant, on est en train de faire la collecte de fonds pour enterrer madame Y. Garde malade ne bronche même pas que. Y. Vous riez, je vous dis que j'ai vu les situations. Tu es raison, tu, es que tu n'as même pas peur. C'est la chance de la malédiction. Et parfois, même les enfants de Madame Y qui est morte comme ça vont souffrir après. Garde malade, ne va jamais dire que j'avais pris 50 000 là-bas. Que prenez ça, vous aidez même les orphelins après avec nous. Voilà, si on fait la collecte de fonds. On collecte, on collecte. Voilà, on a pu avoir 300 000. Petit cercueil de 50 000. Même le corbière, là, on prend un petit action au quartier, là, on lui donne 3 000. Eh Seigneur. Eh Seigneur, oh, oh. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum. Non, j'ai trop entendu les choses. C'est moi que le cœur s'y si pardonne. C'est que parfois tu ressens ça, ça t'énerve seul. Ça t'énerve. Tu, tu te rappelles une histoire comme ça, là, ton cœur gonfle. Après, tu dis ok, je ne peux même rien faire contre ça. Je n'y peux rien en tout cas. Oh oh. Mais je n'y peux rien. Oh là là. Je libère, je libère, je vous pardonne. Bye. Oui. Oh non, j'ai trop vu ça, j'ai trop vu. J'ai trop vu. Enfin, le grand père meurt comme ça. Là. Il voulait qu'on donne la maison à, à tel. J'ai une dame qui est venue une fois que je la consulte. Son oncle était décédé. Il a laissé une maison en particulier pour qu'on donne à son dernier fils. En répartissant, ils ne lui ont pas donné. La nuit, il faisait la réunion familiale. Il est venu dans le rêve dire à, à, à cette dame qui était donc la cousine. Elle a dit, il a dit, dit qu'on donne telle maison à tel enfant. Elle est partie. Tu sais que parfois les gens disent comme ça qu'on ne fait pas, non? Est-ce que pour toi quoi dedans Tu as seulement donné ton message. Pour ça, que vous allez voir parfois, dans une famille, un des frères, il est là, il n'avance pas. Soit il a accroît à l'alcool jusqu'à un petit agent touche sa main comme ça, là, ça disparaît seulement. Malédiction qu'il est parti porter. Oui. Il est parti porter sa malédiction quelque part. Comment on dit T'as pris sa roja. Donc voilà. Ok, on a fini le diapapap. J'ai fini. Vous savez qu'à quel moment j'ai fait le Ça C'était un, un des rares diapapap que j'ai fait. C'est le dernier temps, j'ai fait plus de choses, le diapapap. Je le matin, après je suis parti. Ok. Message WhatsApp, je vais essayer de vous répondre parce que j'essaye. Il tout le message. On gère comme on peut. Soyez seulement patient. Écrivez-moi encore. Écrivez encore. Vous avez suivi, non Pour les consultations aussi. Les lectures. J'ai quelques personnes qui sont restées pour les lectures de destinée. Donnez-moi deux jours pour faire vos lectures. Ça demande du temps, je dois me connecter pour faire la lecture. Ok, bon. C'est Dieu, Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire le miracle dans ta vie. C'est pas moi, c'est lui qui va faire le miracle dans ta vie. Dieu, allô, allô. Bonne journée, bonne nuit.